Chez Société Générale Nouvelle-Calédonie, nous protégeons vos biens et votre famille. Avec le pack protection de Société Générale Nouvelle-Calédonie, vous assurez votre auto et votre habitation, tout en protégeant votre famille des accidents de la vie et en bénéficiant de services de protection juridique. En plus, vous profitez de remises allant jusqu'à 50% sur vos contrats. C'est vous l'avenir